Voici ce que vous recevez quand vous commandez la culture pour légumes Caldwell. Il y a 6 sachets de, hein, qui permettent de faire 2 kg de légumes chacun, et un cycle manuel en français et en anglais. La culture de légumes Caldwell est vraiment pratique quand on veut être assuré d'avoir des bactéries lactiques qui vont permettre de fermenter nos légumes. Euh, donc ça peut arriver par exemple si on a des légumes qui ont été cuits ou qu'on n'est pas sûr vraiment de la teneur en bactéries lactiques. C'est vraiment pratique et ça marche très très bien. Bonne fermentation